Moi, j'aime pas trop les cubes d'allume-feu. Ça affecte les goûts beaucoup. Je préfère remplir une boîte d'œufs avec six briquets. On va allumer le carton. Si la boîte est brûlée, le barbecue est prêt.